Bonjour, je suis ravi d'être ici dans ce, dans ce monde du football, si j'ai bien compris. Et puis, je tenais absolument à faire venir un peu des féminines. Pourquoi aujourd'hui les féminines Parce que les féminines, ça reste quand même une image importante dans le football. Et on se rend compte que les féminines commencent à augmenter de plus en plus. Et dans ce club que je connais depuis fort longtemps, pour plein de raisons, et moi j'ai toujours un petit... Un petit pincement au cœur quand je viens ici, parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis, j'ai demandé à faire venir Pearl. Pearl, qui est une, une joueuse féminine que j'ai observée durant certains matchs, et je peux vous dire qu'elle a du talent. Elle sait ce que veut dire le ballon rond. Pearl, dis-moi un peu, présente-toi, quel poste tu joues, comment ça se passe dans ton équipe, et est-ce que tu t'entends très bien avec ton éducateur Alors moi, c'est Pearl, j'ai 13 ans, je vais avoir 14 ans en novembre, et je joue au poste de défenseuse, droite ou gauche, peu importe. Et mon, mon entraîneur, c'est Thomas Ripper. Il est coach de plusieurs équipes. Et il s'occupe globalement plus des féminines que des, que des, des garçons. Très bien, parfait. Dis-moi, Pearl, ton idéal féminine, féminine quand tu regardes l'équipe de France féminine, il y a quelqu'un, il y a une joueuse à qui tu aimerais ressembler euh, je suis plus basée sur euh, le foot masculin. Ah, tu es basée sur le foot masculin, mais tu es une joueuse féminine. Bon, c'est très bien, ça peut arriver, je veux dire. Euh, et, et ton ambition, c'est quoi Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes parents quand tu vas avoir 5 ans de plus et où tu as commencé vraiment à jouer au foot euh, quel, quel est ton, Quelle est ton ambition ben, Pour l'instant, je garde le foot pour le plaisir, mais euh, sûr, si on peut évoluer, ce serait aussi bien. Qu'est-ce qui est important pour toi euh, L'école ou le foot Les deux. Les deux, ça veut dire que tu peux euh, très bien euh, travailler à l'école et puis faire du foot aussi C'est ça. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de ça Est-ce qu'ils te laissent libre cours à ton envie Est-ce qu'ils te surveillent pour que tes devoirs soient bien faits Je vois le regard de ta maman qui te scrute là quand je parle de l'école. Mais elle a raison d'ailleurs, elle a raison. Mais toi, est-ce que tu arrives à, à faire les deux, aller aux entraînements et travailler bien à l'école pour l'instant, comme là, je vais passer en troisième, je ne sais pas encore, mais quand j'étais en quatrième, j'arrivais à gérer les entraînements. Et là, on va voir. Et tu penses que ça va pouvoir se faire plus tranquille euh, Qu'est-ce que représente pour toi euh, le FCH C'est le club de cœur. C'est ma famille. Parfait. Et je pense que sur ces mots-là, club de cœur, la famille, je pense que c'est important qu'une joueuse de foot puisse ressentir l'envie, le, le plaisir de venir au stade et pour pratiquer le sport qu'elle aime. Merci beaucoup Pearl et puis à bientôt. À bientôt, au revoir.